à tous Pour cet épisode des petites manips, j'ai choisi de relever un défi récemment lancé sur Zest de Science, la chaîne YouTube du CNRS. Alors le défi du jour Faire bouger un objet à distance, sans le toucher, sans souffler dessus, sans aimant et sans moteur Allons-y On va faire ça avec du matériel très simple. Un bout de papier et une règle en plastique. Commencez par déchirer le papier en petits morceaux. Pour la suite, il va falloir frotter la règle en plastique sur un objet spécial. J'ai choisi un de mes pulls sur lequel ça marche très bien, mais vous pouvez tenter sur une polaire, vos cheveux ou un chat s'il est d'accord. Il faut frotter assez vite mais pas forcément super longtemps. Ensuite, il suffit d'approcher doucement la règle des morceaux de papier en restant quelques centimètres au-dessus de la table et le tour est joué Les morceaux de papier se déplacent pour venir se coller à la règle, sans les toucher, sans souffler dessus, sans aimant et sans moteur. Tout ça grâce à l'électricité statique. En pratique, quand on frotte deux objets l'un contre l'autre, ils peuvent s'échanger des petits morceaux de matière invisible à l'œil nu qu'on appelle des électrons. Ces électrons correspondent à un type de charge. Il en existe deux catégories, plus et moins, mais on aurait aussi pu les appeler A et B, ça n'a aucun rapport avec l'utilisation du plus et du moins en maths. Ces charges sont à l'origine de l'électricité. Quand on frotte ensemble deux matériaux au sein desquels les charges ne peuvent pas se déplacer, elles restent à l'endroit où on les a mises en frottant et on parle d'électricité statique. Quand j'ai frotté ma règle en plastique sur mon pull, des charges s'y sont accumulées. C'est leur présence qui a rendu la règle capable d'attirer le papier. On peut d'ailleurs utiliser la même règle pour attirer autre chose, par exemple un filet d'eau. Toujours sans le toucher, sans souffler dessus, sans aimant, sans moteur, sans trucage et sans budget. Mais est-ce qu'on peut utiliser l'électricité statique pour faire se repousser deux objets Faisons un test en utilisant des pailles, des cure-dents, de la pâte à modeler et une paire de ciseaux. Pour commencer, prenez deux pailles et coupez-les pour ne garder que le grand côté, sans la partie qui plie. Passez un cure-dent bien droit à travers une des deux pailles, à peu près au milieu. Mettez éventuellement un morceau de pâte à modeler sur le bout qui dépasse le moins pour éviter de vous piquer. Faites un petit tas de pâte à modeler sur votre table et plantez-y la deuxième paille coupée, en adaptant le support pour qu'elle tienne à la verticale. Placez le cure-dent dans l'ouverture de cette paille et vérifiez que la deuxième, que vous venez de mettre à l'horizontale, tourne facilement. Vous pouvez très bien faire l'expérience sans construire ce support, mais ça va vite et c'est bien plus pratique que les autres astuces que j'ai pu voir. Encore une fois, l'expérience est très simple. Prenez une nouvelle paille, frottez-la sur votre pull, vos cheveux ou votre chat et approchez-la de la paille horizontale. Cette fois-ci, elle se repousse. Ça marche même encore mieux si vous frottez aussi la paille horizontale sur votre pull.